On avait rendez-vous avec l'Alliance Française pour pouvoir réaliser, enfin mettre en place en tout cas les, les premiers points pour euh, la réalisation d'un workshop qui aura lieu donc, euh, avec l'Alliance Française dans un restaurant. Donc un, un restaurateur qui nous accueille dans ce restaurant pour qu'on puisse donc, réaliser avec le chef Jimmy Vibrec un, un workshop pour valoriser en fait nos produits, mettre en avant euh, notre gastronomie, montrer un peu notre savoir-faire, fabriquer un peu la, la Guadeloupe à Trinidad. C'est toujours euh, un échange entre euh, la Guadeloupe et euh, Trinidad en Tobago, c'est ce qu'on est venu faire ici, on est enchanté d'être là, que la région nous ait choisi euh, pour, euh, pour participer à cet événement, de façon à ce qu'on puisse partager euh, la culture guadeloupéenne, le savoir-faire guadeloupéen avec euh, euh, les Trinidadiens. Nous sommes ravis de, de cet événement qui va pouvoir faire découvrir aux Trinidadiens et à la petite communauté française sur place nos mets, nos plats guadeloupéens. Française. On accueille avec plaisir toutes les délégations françaises, qu'elles soient de la Guadeloupe, de la Martinique ou de l'Hexagone. Et Aujourd'hui, il s'agissait de parler coopération, de voir concrètement ce qu'on pouvait faire pour travailler ensemble, favoriser les échanges dans le domaine de la culture et des arts.